Salut les Rolistes, on se retrouve pour une nouvelle question de RPG Day 2018. Sixième question, euh, comment les, les joueurs peuvent rendre l'univers dans lequel ils évoluent euh, plus réel, plus réaliste Comment ils peuvent le rendre réaliste euh, Eh bien moi je dirais que c'est en s'y impliquant, en y croyant en fait. Si, si les joueurs euh, répondent aux, aux propositions que l'univers leur offre si les joueurs euh, réagissent euh, à l'univers, prennent des réflexes même parfois inattendus et eh bien c'est là que l'univers devient réel euh, en tant que meneur il n'y a rien qui me fait plus plaisir que lorsqu'à 1% le Motor Club décide d'organiser une fiesta et qu'ils me citent eux-mêmes le nom d'un certain nombre de PNJ que j'avais moi-même oublié puisque je les avais improvisés sur le moment ou que je n'avais pas forcément pensé. Quand les joueurs croient autant à l'univers, si ce n'est plus que le meneur de jeu, c'est là que l'univers je pense devient réel et réaliste, c'est là qu'on peut y croire, c'est là qu'on peut raconter de très très bonnes histoires dedans. Euh, lorsque, lorsque mes joueurs euh, ont un sourire parce que tel, tel PNJ euh, énervant qu'ils avaient croisé euh, euh, est décédé, euh, a eu une crasse, euh, ça dépend des jeux. Quand à Shadowrun, euh, le, le prêteur sur gage auquel le troll devait de l'argent euh, est tué par, euh, par quelqu'un qui s'annonce probablement plus problématique que les autres. Mais, euh, mais en tout cas l'histoire avance, l'univers avance et quand je vois que mes joueurs font « Yes !» Euh, que, que le, le troll de 2m50 euh, face euh, au petit orc qui essaye de le faire euh, chanter euh, en lui disant non mais euh, le mec à qui tu dois des thunes, de toute façon c'est bon je l'ai refroidis sans décontenance mais bon euh, m'envoyer à vie c'est un des, un des moments où, où moi en tant que meneur je crois à l'univers et je pense que bah, quand le meneur croit à l'univers les joueurs euh, n'ont plus qu'à s'y qu euh, pencher également voilà c'était la sixième question de RPG Day 2018 je vous dis à demain ciao les rôlistes